Eh bien, bonjour, euh, je vous emmène aujourd'hui en Mongolie, Montpellier. Non, je ne suis pas totalement fou, je vous emmène dans une balade que j'ai trouvée sur Komoot. et les photos m'ont beaucoup inspiré. Là on traverse Montpellier. Je viens de l'Est, traverse donc vers l'Ouest, vers Juvignac. C'est un trajet que j'aime pas. Il y a beaucoup de pollution en fait. Bon, on est encore très loin de la Mongolie. C'est pas vraiment les trajets que je préfère. D'ailleurs j'ai l'impression que Juvignac c'est pas les les gros acharnés des pistes cyclables. Quoi. Ah, Juvignac si tu m'entends. Bon, ça c'est Saint Georges d'Orc c'est vraiment mignon oh, attendez eh, sérieux quoi c'est pas la classe ça euh, la petite placette tout va bien pépère Après, sur la GoPro euh, tout est petit minuscule mais euh, en vrai euh, c'est méga joli là Ah tiens je prends à droite moi. sympa ça. C'est peut-être euh, la bifurcation vers la Mongolie. Ouais. Ouais ah, ça sent la Mongolie là. Je sens le yak. Là j'ai perdu la trace. C'est très rigolo. Il n'y a aucune raison. J'ai pas l'impression d'avoir vu de bifurcation. Bon, après consultation de la trace, le GPS Wahoo que j'utilise lag tellement comme il y avait un embranchement à droite puis un embranchement à droite. Là enfin, j'ai pris le deuxième embranchement à droite mais en fait euh, il était toujours sur le premier tellement il laguait. Il faut continuer, ouais c'est ça. ça. Ouais, si vous êtes intéressé par les... les ordinateurs de vélo Wahoo, euh, enfin moi, voilà mon expérience, euh, ça lag. Et puis euh, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai activé le... le la recherche d'itinéraire bis. Et bonjour, bonjour. <rire> Merci euh, j'ai... Oui, qu'est-ce que je raconte En fait, dès que je vois un chien, j'ai une partie du cerveau qui se met en mode... survie primale. Voilà, donc je vous parlais des GPS, je crois. s'en fout. Voilà ouais, ici la trace bleue, voilà. J'ai activé la fonction du GPS qui permet de calculer un nouvel itinéraire. Et cette fonctionnalité est très mauvaise. Pas trouvé de paramétrage pour ajuster le type de revêtement, le type de sport ou je sais pas quoi, mais il me fait systématiquement des itinéraires de randonnée. Donc euh, dès, que dès que je vois un, un itinéraire bis bleu waouh, je le prends pas. Je me suis déjà retrouvé dans des, dans des configurations assez violentes. Ça c'est sympa, on a 10% sur le bitume c'est pas grave de monter mais là tu me mets la même sur un chemin rocailleux je pète une durite ça dépend vraiment des, des revêtements en fait je prends là c'est assez joli je sais pas trop euh, ce que ça donne je vois très mal la, le petit moniteur de contrôle de la GoPro Mais c'est vraiment sympa quoi Grimper. Déjà, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Sur cette fonctionnalité, euh, faut que je trouve un moyen de la désactiver. Je vois pas le truc. Il euh, y a un temps imparti pour euh, se donner des défis, j'imagine. Mais moi, ça m'intéresse pas des masses, en fait. Salut, toi. Bon, j'arrête pas de me prendre du jus avec la. <rire> Fais attention, toi. D'accord. Hmm. Il faut pas. Te... ou oh, ben bah voilà. Ouais. <rire> Désolé. Je suis un monstre murviel les montpellier je crois pas avoir jamais mis une roue ici. Bon ça va, c'est joli. Une caillasse ici. Hein. Ah ouais c'est de... bonne caillasse. Hein. Ah ouais. On est content hein Ah c'est bon ça madame Bonne caillasse Oh là là là là là là qui était Murviel que je viens de traverser euh, plutôt rapidement parce qu'il y avait des travaux et ça grimpe hein Murviel machin. Là. Je me raccroche toujours à cette idée. <rire> Point de vue derrière, j'espère. Hein. Bon, il y a des chances quand même. J'ai pas beaucoup de jambes aujourd'hui. Alors quand c'est comme ça, je me mets avant dernier pignon. Hein. J'attends que ça passe. <rire> donc la trace m'emmène maintenant sur... un single sérieux c'est ça dans quoi je m'embarque c'est sympa franchement alors là il y a eu de la pluie il y a deux jours bon ça a quasiment tout séché mais il y a toujours cette petite odeur de terre mouillée qui subsiste, Et je suis complètement accro à ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je me parfumerai avec ça. Me met en joie bah, de la même manière que les sécheresses me dépriment. Et je crois que c'est lié à l'eau, à l'humidité, à la vie, un peu. Ah C'est très bon ça. C'est très bon. C'est excellent. Je kiffe. Ah, pour ça que je suis venu en fait. Et là on oublie euh, la traversée de Montpellier dans le gasoil. Euh, pas eu... ah, ça fait un peu loin quoi. Hein, mais bon. Ouais. Ouais. C'était ouais. bien. <rire> bien, euh, là c'est un peu moins fun. Merci Komout. <rire> pour le coup c'est vraiment Komout qui m'a envoyé là-dessus. Là, -dessus. <rire> là le, le Wahoo, je sais pas si vous voyez le Wahoo. Le Wahoo il m'a inventé des chemins qui n'existent pas. Qui ont peut-être existé en 1960. N'existent pas. Et euh, c'est dur dur là. On est loin de la Mongolie. Hein. Hyper casse-gueule, hyper casse-gueule. Ici, tous les stigmates d'un point galère sont réunis. La trace me fait passer par des endroits absolument improbables. Du poussage, du portage, de la caillasse de malade, un ou deux singles sympa, mais sorti de là la dèche alors ajouter à ça le vent qui se lève bon ça je le savais il est, il est vraiment en frais quoi ça je l'avais pas prévu parce que euh, il prévoyait 19 degrés donc euh, <rire> 19 degrés quand euh, il est 1000 quoi ben là, j'irai ressenti 8-10 euh, quoi même dans les l'effort il est vraiment froid c'est le vent. Le vent est froid. Ah bon Ah non, il y a la pierre dans la vie. C'est pas exactement comme ça que je me figurais la, la balade. Ça base bien là. il y a des passages sympas hein. il y a des passages sympas franchement ça c'est mignon comme tout en plus c'est dans une arbre, dans la forêt donc euh, le vent on le sent pas il est bien meilleur du coup ah, franchement ça c'est Oh, ça va pas vite mais vous euh, a compris depuis le temps je suis pas là pour la moyenne <rire> ah celui qui me fait du 25 de moyenne ici je suis pas un coup merci bonjour, bonjour. merci surprendre de voir un oh, vélo de course avec des gros pneus ici. Ah. C'est sûr et certain. Voilà, ouais, je vais descendre. Bon, j'ai rejoint une piste de Gravelle et j'ai l'impression que ça va aller mieux. Ouais, c'était un peu sport, j'avoue. Mais sympa, les petits sentiers comme ça, sympa. Bon, le portage, le poussage, les pentes à 40%, non, euh, vraiment, euh, pas du tout. Hein. Mais bon, allez, on va essayer d'enchaîner. De, vent frais assez fort en fait, donc quelle galère je me suis couvoué, oh, c'est joli là-bas voilà ouais, la piste elle est cool, pas enfin, si ça pouvait être comme ça, là. longtemps encore là. parce que ouais des singles cassants je sais pas, je pas les jambes, ai pas c'est pas la colonne vertébrale, peut-être pas l'humeur non plus. J'aime bien, d'habitude j'aime bien, j'adore. Mais aujourd'hui, entre le vent, le froid, pas de jambes. Oh, c'est beau. Ah, c'est classe. Ah, ça c'est sympa. Ah, okay. Bon, j'ai rien. Un... c'est sympa euh, ces petits reliefs, petites euh, petites c'est tout mignon ouais, ça voilà ça le un peu chier pour arriver hein, mais... en fait euh, ce qui me préoccupe un peu c'est que c'est loin d'être fini la balade prévue à 75 je crois il reste 50 j'ai un tiers de la balade, j'ai l'impression de rincer. Enfin, pas rincer, mais. Ouais, fatigué, ouais. Fatigué. Apparemment, en plus, j'ai raté un embranchement. Ça, c'est une petite tradition, là, aujourd'hui. Alors. La trace m'envoie par là. Alors, pour mon plus grand plaisir euh, visuel. Que ce qu'on est en train de, de, voir est somptueux. Par contre, au niveau de Ravel, je suis border, borderline. C'est clairement une trace de côté. Clairement. Je, je, considère très clairement faire demi-tour parce que, cette, cette trace, euh, cette trace, c'est clairement absolument n'importe quoi. Là, je suis dans le lit d'une rivière, donc j'ai du bol de... Euh, ...de pas être... enfin, en sécheresse, quoi. Alors après, peut-être qu'il me dit de traverser, là. Je crois que c'est ça, l'histoire. Il me dit d'aller là, et non pas là. C'est joli, hein. J'espère que vous, vous profitez, parce que moi, j'en chie. Hein euh, ok, on va dire qu'il faut monter cette merde Et qu'après ça ira mieux Je tente, sinon demi-tour Donc demi-tour Impraticable euh, en gravel euh, Ni à pied d'ailleurs Enfin, difficilement Et je suis pas là pour faire de la rando Et alors avec un vélo sur le dos Pas vraiment, donc euh, demi-tour C'est la première fois, euh, je suis pas fier Mais il faut savoir, juste admettre Quand euh, un plan galère en éteint Et ça en est un... <rire> Même si c'est magnifique, hein. franchement, euh, honnêtement, honnêtement, c'est magnifique. Mais voilà, bon, bah, le Gravelman, c'est pas pour moi, quoi. Euh, ça vous l'avez bien compris, je pense, et moi aussi. Mais ouais, non, là, la Varap avec le vélo sur le dos, bon, bah non, en fait, non, non, je vais rentrer, puis je vais me faire un chocolat chaud, ça va être bien sympa aussi, ça. <rire> Allez. Vous voyez, tout je vous le disais, sur le bitume, 10-12%, ça va. Bon, pas trop longtemps, hein. Mais sur le gravier, c'est horrible, ça se dérobe, c'est un effort qui est décuplé quand vous planifiez vos sorties euh, et que vous regardez le dénivelé positif, ce qui est très important, faites-le, mais n'oubliez pas, une pente euh, se grimpe pas du tout euh, de la même manière sur le bitume que sur le gravier et encore moins sur la caillasse le pire étant la boue mais je vous déconseille <rire> très clairement de faire du dépouce dans la boue parce que je crois que c'est impossible <rire> 14% ah c'est au prix ah. et le petit replat oh oui le petit replat petite pause pour changer la batterie et je me rends compte qu'en fait le paysage est vraiment sympa, je ne sais pas si si ça rend bien. Plein d'éoliennes là-bas, je comprends pourquoi, <rire> il y a du vent. m'a dit grimper il m'a switché d'écran sur un truc qui m'intéresse pas qui est la course à celui qui a le plus gros zizi de la montée euh, de la côte avec un timer et tout et il me cache la trace tout mon élan comme il m'a mis grimper chose dont je me tape quoi faut absolument que je désactive cette main A encore perdu la trace, je regarde pas ce GPS, ça me perdra sans jeu de mots. Qu'est-ce qui m'en raconte? Le chemin de la trace euh, euh, que j'ai faite sur commute n'existe ben, pas ou n'existe plus. Il n'y a vraiment rien du tout. Il y a de la caillasse et de la garine, mais il n'y a pas de sentier, il n'y a rien. C'est raide comme c'est pas permis. Du coup, euh, en étudiant un petit peu la carte, je vais contourner ça par ce chemin qui est ma foi, bon, praticable, on va dire. Ouais, ça va, puis joli. Ça commence vraiment à, à ressembler à, à une des sorties les plus galères que j'ai faites. Qu'est-ce que c'est dur de pédaler dans la caillasse Voilà Ça fait du bien au cervical, au bras, au poignet, quand on arrête la caillasse. Oui, je parle le chien, oui. Il ah, n'y a pas à chier, hein. c'est vrai qu'un peu de bitume de temps en temps, je crache pas dessus. Qu'est-ce que c'est facile, le bitume Pardon, je veux surtout pas dire que le vélo de route, euh, je sais pas quoi, est facile, machin. À 100 mètres euh, équivalent euh, sur de la caillasse, sur un bitume, euh, bien un billard comme sur lequel je suis là je vous garantis il n'y a pas de match quoi je me suis laissé complètement grisé par cette route qui m'appelait j'ai raté un embranchement bah c'est pas grave je vais faire un détour et récupérer euh, la trace euh, un peu plus loin mais ouais aujourd'hui les jambes ça répond pas c'est comme d'hab. Enfin, bon, j'ai jamais été très véloce. Ouais, je... je suis pas en forme. Je comprends pas. J'ai juste pas la pêche. Quoi. En fait, je me demande si c'est pas juste psychologique. Euh parce que j'ai fait demi-tour. Je le vis pas super bien, en fait, d'avoir renoncé. Même si, euh, raisonnablement, c'était la seule chose à faire. Hein, car... Allez J'ai retrouvé la trace. Entrer à la maison. Faire ce chocolat chaud. J'espère que ça fera une vidéo pas trop pourrie, parce que pour l'instant, putain... <rire> Cette collection euh, louzesque... Allez, vas-y, Jean-Pierre, qu'est-ce que je parle Ah bah, mais faut, faut accélérer sur les, les deux maintenant à droite je sais pas si vous avez vu il faut qu'on Ah à ouais, 48 je me dis tiens je suis derrière les bagnoles c'est pas l'habitude voilà monter normalement ou alors vous avez le... le camion est en mode pépouze j'ai arrêté d'essayer de, de suivre les bagnoles, là, je suis en train de m'épuiser un peu. Quoi. Calmos Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est intéressant comme plan de sartu, là. Vas-y. Clairement, on s'en interdit, perdu. La trace me dit que j'ai le droit. J'ai décidé de m'en foutre que de croire à la trace. C'est là où on est passé. Ah, allez, là, très joli. On s'en sent en perdu. Nico, Draco, Magnifique. En fait, j'ai envie de rentrer chez Owen pour me faire un chocolat. Je me suis mis ce truc dans la tête là c'est quand j'avais froid, tout à l'heure. Et en fait, maintenant il fait chaud. j'ai quand même... quand même envie d'un chocolat chaud, quoi. jamais ça chez vous tout ce que je fais c'est à titre indicatif pour justement illustrer ce qu'il faut jamais faire quand je le fais je le fais pour vous ça mais je le fais pas je vous prends là en descente tranquille pas dans le plus beau des spots hein. désolé mais bon je suis bientôt arrivé chez moi et j'ai vraiment envie de conclure. J'ai vraiment envie d'aller prendre mon chocolat chaud. Euh, bah, conclusion de cette balade. Est-il vraiment besoin de conclure à chaque fois Ça m'énerve ce format. Ouais, donc conclusion. Bah, euh, mieux préparer mes traces. Euh, là, celle-là, c'est vrai que j'ai beaucoup laissé faire Komoot. J'ai pas vérifié mètre par mètre avec la vue satellite et les Street View et compagnie. Ça m'a servi de son. Euh, vraiment faire attention au dénivelé ou les autres outils hein. même en vue satellite euh, vous pouvez pas zoomer suffisamment pour avoir un réel aperçu euh, du terrain là bah ouais moi je me suis retrouvé dans un pierrier monstrueux euh, avec euh, une pente dégueulasse euh, sur quelques mètres donc c'est difficile hein, avec les outils de carto euh. un peu dégoûté d'avoir euh, d'avoir renoncé d'avoir reculé euh, machine arrière j'ai pas pu aller euh, faire la balade euh, que je voulais euh, dans le grand ouest Montpellier hein. mais bon voilà c'est pas très grave et eh ben euh, n'empêche ça m'a aéré j'ai quand même vu euh, deux, trois, euh, deux trois jolis spots et, euh, et ça m'a vidé la tête donc c'est ça qui compte en fait pas enfin, pour moi voilà, et bah ben écoutez, je vous fais des bisous, faites du vélo, portez-vous bien, et à bientôt, ciao